Alors il faut éviter naturellement, euh, quand on pratique la parentalité positive, il faut éviter de culpabiliser l'enfant. Euh, mais il faut également éviter de se culpabiliser soi-même. Pratiquer la parentalité positive, ce n'est pas être en permanence dans le « mea culpa ».